Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé l'essai du Sportster S. Et bien aujourd'hui, je vous propose de retourner chez Harley-Davidson et on va regarder la moto d'un peu plus près. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous laisse le lien juste là. Bah allez, c'est parti Alors, nous voilà pour la concession Harley Davidson Tour. Voilà le Sportster S. Donc, j'ai essayé il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on va la regarder d'un petit peu plus près, voir en détail la finition de cette moto. Alors, on va commencer par le logo sur le réservoir. Alors, moi, franchement, je trouve que le réservoir est magnifique. Et euh, je trouve que le logo est vraiment bien réussi, quoi. Euh, En plus ici, là, on a sur cette finition noire euh, un petit logo pailleté. Je trouve ça très, très réussi. Et euh, on a le rappel en fait, de la couleur du réservoir sur euh, bah, les caches culbuteurs ici sont également pailletés euh, du même coloris, bronze, et ici également même couleur. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire déjà pour commencer de cette moto euh, C'est un Sportster, oui, mais euh, qui n'a rien à voir avec les Sportsters jusque là existants. La première chose qu'on peut constater par rapport aux anciens c'est la différence du cadre. Euh, ici on a un on a un cadre avec un moteur porteur. Voilà, on a une partie avant du cadre qui est fixée ici. Là, avec un point d'ancrage ici. Et c'est tout. Cette première partie, donc, c'est l'avant de la moto qui est fixée sur le moteur. Donc, le moteur fait partie intégrante du châssis. Et on voit qu'à l'arrière, voilà, on a un point d'ancrage ici pour le, le bras oscillant arrière. Et puis un point d'ancrage ici également pour le haut, la partie arrière haute de la moto. Donc grosse grosse différence par rapport à l'ancien Sportster puisque on se retrouve avec un moteur qui fait partie intégrante du cadre et donc une rigidité accrue du véhicule. Ça se ressent forcément dans le comportement routier. On a ici là le bras oscillant, cette pièce là, je la trouve vraiment magnifique. On voit là, ici là. la la, la rigidité et la croche de la suspension ici tout est pris sur cette pièce là avec des points de soudure euh, ces trois tubes là c'est vraiment superbe et on retrouve la même chose évidemment de l'autre côté voilà et on a cette pièce là que je trouve plutôt jolie aussi mais euh, après le choix d'accrocher la plaque sur cette pièce qui est belle hein, c'est une belle pièce ça c'est sûr mais euh, d'emmener la plaque ici à l'arrière complètement bah, ça fait que on casse un petit peu l'effet de, de dégagement de la roue qui est plus sympa je trouve il aurait plutôt euh, fallu trouver une solution de euh, de plaque plutôt de ici hein, donc ça à mon avis ça va venir avec les accessoiristes donc, on va trouver des solutions et il y a déjà qu'on trouvait des solutions pour accrocher la plaque ici plutôt que de la fixer sur cette grosse pièce qui vient un peu masquer l'arrière de la roue mais la pièce est néanmoins très jolie <rire> je trouve <rire> voilà Et ici on voit les différents points d'ancrage de la partie arrière de la moto du bras oscillant et ici également donc à l'avant avec des points d'ancrage directement sur le moteur ça c'est vraiment une grosse nouveauté fourche inversée, avec des freins Brembo, un pneu très large, ici le garde-boue qui est très court pour laisser tout l'esthétique à la roue et à la taille de cette roue qui est quand même assez imposante, on est en 160 pour ce pneu avant. Mais euh, regardez la, la vidéo où je laissais, vous verrez que ça n'a pas franchement d'incidence sur la maniabilité de la moto, puisqu'elle reste très très maniable. On a des jantes à bâton, mais qui rappellent quand même l'esthétique d'une jante à rayon. Bon, c'est clairement une moto qui est quand même hyper moderne. Quoi. Alors, sur ce modèle-là, on a un petit pouf qui a été rajouté qui est optionnel, qui est euh, plus ou moins judicieux au niveau de l'esthétique. Hein. Je trouve, c'est pas très très joli. C'est quand même plus joli. Euh, la moto est plus jolie quand euh, on n'a pas ce petit pouf. Néanmoins, bah, ça permet quand même d'emmener un passager. Alors c'est rudimentaire, hein. c'est hyper dur. Il euh, faut pas rouler là-dessus pendant des heures parce que c'est l'horreur. Par contre, la selle, voilà, on voit la selle, elle est très confortable avec ce petit bourrelet là qui maintient euh, à l'arrière. On a ici la prise hein, pour pouvoir accorder un, un chargeur ou euh, des ports USB par exemple hein. parce qu'il n'y a pas de prise USB intégrée. Alors nouveauté aussi, le refroidissement, on a un gros radiateur ici. Bon moi je trouve un petit peu dommage cette partie là. Euh, le, le radiateur c'est pas très esthétique ça. Mais bon c'est nécessaire. Notamment euh, quand on roule et qu'on se retrouve dessus euh, je vais monter dessus là tac et ben, si on se penche un peu sur l'avant hein, on voit le, le radiateur qui dépasse quand même pas mal là, sur le côté de ce côté là ça va mais de ce côté là on voit le bouffon c'est quand on roule c'est pas super joli mais c'est quand même un élément nécessaire on n'a pas trop le choix là alors il y a un truc qui est toujours aussi euh, impressionnant quand on descend de cette moto c'est qu'elle penche énormément alors, on se rend pas trop compte à la, à la vidéo mais euh, quand elle est sur béquille, elle est excessivement penchée et comme elle est très basse, du coup, euh, les premières fois où, où je l'ai béquillée, cette moto, je me suis fait peur. Euh, J'ai cru qu'elle allait tomber. Ici, on a également un réglage de suspension arrière. Donc, on peut ajuster manuellement donc, la suspension de la moto. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, pour le coup, c'est esthétique aussi parce qu'on voit qu'ils ont fait un effort pour l'intégrer de sorte à ce qu'on ne le voit pas trop et qu'il soit accessible. Au niveau du guidon, les rétros sont calés sur l'extérieur. À l'essai, c'est hyper pratique. Enfin, En tout cas, ils sont efficaces. Mais par contre, je pense que je n'ai pas essayé en ville. Dans l'utilisation urbaine, peut-être que c'est un peu gênant parce qu'ils dépassent quand même pas mal pour circuler entre les voitures. Ça doit un peu gêner, je pense. Néanmoins, ils sont efficaces. Alors au niveau des commandes guidon, même si on en avait parlé un petit peu dans la vidéo précédente, je vous les remontre. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est le commodo pour les, pour les phares. Et franchement, appel de phare comme ça, feu de croisement là quand on est en position normale, et ici les pleins phares. Donc c'est top. Ici les poignées chauffantes. Là, le régulateur de vitesse. Mise en marche, arrêt, et puis euh, réglage. Ici, c'est pour euh, naviguer euh, sur l'écran principal. Les clignotants à la japonaise. Ouais. Donc, je mets clignotant en marche et j'appuie dessus pour l'éteindre. L'avertisseur sonore. Ici, on a une commande pour euh, l'intercom. On peut commander l'intercom et euh, par exemple, playlist du téléphone puisqu'on peut raccorder dans son téléphone directement sur l'ordinateur de bord, donc sur l'écran principal. On a ici le commutateur de démarrage. Et les différents modes, normal, sport et puis ce qu'on peut paramétrer également, les warnings. Ici, on a un petit commutateur qui permet de déclencher les commandes vocales. Ici, clac, appelez dernier, euh, dernier numéro et pouf, ça appelle. Voilà. On va regarder le compteur, je mets le contact. Voilà. Ici, en bas, on a un voyant qui clignote, mais c'est juste parce que là, là, comme on n'a pas le contact, c'est un avertisseur euh, classique, on va dire. Ça s'éteint quand on démarre, évidemment. Ici, on a le voyant moteur et, et l'huile également qui sont allumés parce que la moto est éteinte et que je viens juste de la démarrer. On voit déjà que là, j'ai eu un changement de lumière. La lumière est un peu rasante là, au niveau du soleil, mais on voit très, très bien l'écran. Donc, quelle que soit la position de l'écran par rapport au soleil, on aura toujours une visibilité euh, adéquate. On a le nombre de kilométrages, l'essence, le rapport engagé, la vitesse et le mode au-dessus. Donc là, avec le bouton mode qui est ici, si j'appuie dessus, là, j'ai mon mode qui change. A, B, pluie, route classique, on va dire, et sport. Donc ça veut dire qu'on a deux modes qui sont paramétrables et on peut tout paramétrer dedans. Ici, donc, de ce côté-là, je vais commander la navigation de mon écran donc là si j'appuie sur maison j'arriverai sur cet écran là et si je fais défiler voilà donc là j'ai appuyé sur la pagination on me dit aucun dispositif connecté évidemment puisque pour l'instant j'ai aucun appareil connecté dessus on a la musique donc qu'on récupère sur le téléphone le mode diagnostic. ouais de filmer c'est pas dérangeant non non c'est toujours bien d'avoir un d'avoir à l'avis de quelqu'un qui ne oui. connaît pas l'engin ouais Ah ouais, ouais j'avais pas vu celle là encore de la guerre, bah, ouais. bah c'est le dernier Sportster. Euh, ouais, j'avais pas encore vu j'avais vu en photo mais c'est pas le même rendu hein. ouais non c'est sûr bah, la photo et la réalité ouais. bah, il est bétia quand même je trouve qu'il est agressif ouais, ah ouais il est vachement agressif hein. et c'est le cas aussi sur la route hein Ah bah, pareil. ouais, pareil c'est une petite bombe. C'est le même moteur que, que la, la Panamérica. Il est à donner différemment, il développe 120 chevaux à peu près celui-ci, alors que la Panamérica c'est plus de 150. Mais euh, c'est le même moteur par contre ouais. Un gros blanc, il m'a l'air ouais. Euh, je crois que c'est un 12 litres. 12 Putain, il a l'impression de faire plus quand même. Ouais. Autant en photo. Je l'ai je trouvais ça ouais. top. Et là, c'est euh... la réflexion que je me suis faite aussi ah la première ouais. fois que je l'ai vue ah ouais. et euh, les pots qui me paraissaient démesurés au niveau de la taille, ouais, ouais. en fait ils sont pas si gros que ça. Là, je trouve que ce système comme ça, ça fait un petit peu comme Ducati quand ils ont sorti la C'est la ça, label. bah ouais ouais c'est tubulaire en plus donc ouais. Euh... C'est ouais. ah ouais, beau hein <rire> Et ben voilà pour cette vidéo j'espère que le tour de cette sportsteresse vous aura plu et qui sera complémentaire avec ma vidéo précédente sur l'essai n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous l'avez essayé cette moto ce que vous en pensez si elle vous a plu ou pas parce qu'on se rend bien compte que cette moto on aime ou on n'aime pas mais en tout cas elle laisse pas en différence, ça c'est sûr il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à un bon week-end une bonne semaine et on se dit à bientôt allez ciao